What's up, gens de l'internet, j'espère que vous avez tous ce magnifique ma bien aujourd'hui pour une en donner de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, je vais passer enfin level 9 de Spider, et oui, donc il nous reste euh, 6000, je crois, euh, 6000 euh, trucs à faire. Ah, c'est pas ça, j'ai pas fait le bon truc. Donc, on va passer niveau 9 de Spider. Et je suis aussi 9 de Zombie. Par exemple, le 9 de Zombie, je voulais pas en faire une vidéo parce que c'est quand même assez simple. Je veux dire, c'est pas le plus difficile à faire. Le plus difficile, c'est vraiment les Spider parce que... C'est très difficile, on ne peut pas avoir de lobby tout seul, il y a toujours un lobby avec plein de gens, il y a plein de gens qui tapent vos boss et tout. Donc c'est très très très difficile d'obtenir le Spider au niveau 9. Comme vous voyez, il me manque 6000 XP, donc 12 000... Euh, 12 000, 12 euh, boss à tuer et ça devrait être bon. Peut-être même un peu moins. Mais en gros, euh, je voulais vous euh, montrer combien ça m'avait coûté, etc. Donc on va voir ça après et qu'est-ce que j'ai drop depuis le début euh, on peut le voir déjà ici euh, sur le côté de que, tout ce que j'ai drop, mais on va faire un calcul, voir combien de monnaie ça nous a réellement donné et combien j'ai dépensé pour faire tous ces boss. Il euh, faut savoir que <coughs> j'ai un mode privé. Le mode que j'ai en ce moment, c'est un mode privé. Si vous voulez que je fasse une vidéo euh, sur le mode, le présenter, etc. et euh, vous dire combien il coûte, etc. Parce ben, que ça coûte de l'argent. Moi, je l'ai payé en américain. Si vous voulez que je fasse une autre vidéo euh, tuto euh, et tout... Dites-le moi, il y a une nouvelle mise à jour du mode et j'aimerais bien faire une, une vidéo dessus. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Je ferai gagner en même temps euh, des places, euh, genre c'est 5$, je ferai gagner genre 3 personnes, euh, personnes euh, l'accès au mode quoi. Vu que c'est une whitelist et tout. Bref, c'est compliqué, je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. Donc j'ai dû me faire splash. Euh, j'ai payé 100, euh, 100, 100 000 pour euh, me faire splash. Donc, on va aller directement finir euh, notre truc de spider. Et moi, je vous reprends à la fin. Et puis, on va regarder euh, qu'est-ce que ça nous donne niveau 9 de spider et de zombies et tout ça. Donc, à tout de suite, les amis. Plus qu'un boss, les amis. 295 XP. Donc, ça, c'est à cause que j'ai fait des, euh, des boss euh, niveau 2, 1, 2, 3 et tout là au début. Donc, euh, c'est pour ça que c'est pas un chiffre euh, normal. Mais bon, c'est pas grave. On va avoir un peu plus d'XP. On va pouvoir voir notre positionnement au classement. Et voir combien qu'on a drop, euh, qu'est-ce qu'on a drop de trucs et qu'est-ce qu'on drop. Imaginons, on drop une Digested sur le dernier euh, pour être niveau 9. Si vous saviez pas, les amis, pour le niveau 9, c'est euh, 1 million d'XP total. Donc, ça veut dire qu'avec les, les, les, tout le nombre de boss, ça fait 1 million euh, d'XP euh, total. Donc, ça veut dire que vous avez dû tuer, je crois, si je dis pas de bêtises, 5000 boss. Ou plus même. 10 000 boss peut-être Je sais pas, en fait. Je suis un peu mongol. Mais en gros, on prend 1 million divisé par 500 et ça fait le nombre de boss qu'on doit faire, qu'on a dû faire. Mais euh, voilà, donc le dernier boss, il est là, les amis, avant le niveau 9. Puis jamais je retouche au Spider avant qu'il y ait une mise à jour, qu'il y ait un jeu des Slayers ou quoi. Mais pour l'instant, oh là là quoi, j'en ai marre de faire des Slayers. J'ai fait toutes les revenants, on les a finis en live. Bon, malheureusement, les rediffusions sont pas disponibles. Mais euh, voilà quoi, c'est terminé. Donc malheureusement, pas de loot euh, exceptionnel. On est passé niveau... 9 euh, donc on a gagné 3 de crit damage que ça pour un niveau 9 et eh ben putain il n'y a pas de niveau 10 comme vous voyez c'est terminé on est au niveau max donc il euh, n'y a plus rien à faire hein. rip ok euh... ok on peut pas rappeler le téléphone j'imagine mais on va aller quand même voir euh... On va aller voir Maddox. Bon, il me reste encore pas mal de potions. Il me reste 1 heure 6 minutes de potions. Euh, mais durant mon, mon temps que j'ai arrêté, là, depuis l'annonce de k et tout, j'ai réussi à faire pas mal de petits trucs, les amis, même si euh, je croyais que c'était pas très intéressant. Donc, euh, j'ai monté niveau 50 de Alchemist et 24 de Enchanteur. Je, je sais pas pourquoi, j'avais le goût d'avoir plus de mana. Je me suis dit pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Donc, j'ai fait ça. Mais aussi... Euh... J'ai monté des pets, donc j'ai monté mon rabbit pets au 80, 90 mon chips, mon loup, j'essaie de le monter 100, euh, mon oslot aussi que j'ai monté, j'ai monté pas mal mon squid aussi, donc j'ai vraiment travaillé sur mes skills. Donc euh, on va vite faire regarder mes skills. Comme vous voyez, fi euh, Fisherman 26, 27 foraging, 42 combat, euh, mineur, j'ai pas touché, 30 farming, enchanteur 24. Euh, alchimie 50, euh, Carpentry 32 et Runecrafting au max comme d'hab. Donc ouais, on a quand même pas mal euh, bossé dessus. Et ça nous a pris euh, pas mal... Euh, oh, Maddox, pardon. Ça nous a pris pas mal de, de monnaie pour euh, développer notre canne à sucre et tout, là, notre Alchimie. Euh, pff, ouais, je parle toujours pas à la bonne personne. Maddox, donc. Euh, avec les euh, spiders, on a gagné au total. On a gagné un permanent plus un récipit, un autre crit damage, un autre crit damage, un autre crit damage. Euh, deux autres crit damage et un tarantula mignon. Euh, on a gagné deux crit damage et on a gagné 10% d'XP d'alchimie en plus. Ok. Et trois crit damage encore. Et là, on finit avec trois crit damage. Dommage qu'il n'y ait pas de meilleure récompense. Tu sais, il y aurait pu donner genre un montant d'argent et tout. Parce qu'il faut savoir que... Euh... Pour les boss, si on calcule exactement, donc c'est 500 XP à chaque fois. Donc tu fais 1 million fois divisé par 500. Donc on va le faire 1 million euh, divisé par 500. Ça fait un total de 2000 boss que j'ai dû euh, péter. Attends, je crois que je me suis même trompé. Euh, non, c'est bon, ouais, c'est 2000 boss que j'ai dû faire à 50 000. Donc ça fait, euh, on fait 2000 fois 50 000, ça fait 1 million. Donc euh, ça fait quoi Ça fait pas 1 million, qu'est-ce que je raconte Qu'est-ce que je raconte mes collègues Ça fait... Euh, 10 millions... Non, ça fait 100 millions Quoi 100 millions J'ai dépensé 100 millions dans des spiders Mais non... Attendez, je vais vous montrer les gars... Je suis en train de la charger sur mon deuxième écran. Et les, les zombies aussi, c'est la même chose. Les zombies, on gagne de l'HP en plus. Comme on peut voir HP, HP, HP. HP, HP, HP. Et ici, 50% de euh, Natural Health Regen. Ça, c'est quand même pas mal. Cet écœur se régène plus vite. Et un boost de 6 XP pour le niveau 9, quoi. Un rip. Donc, euh... Je vais ouvrir, je vais changer ma scène de vite fait. Donc comme on peut voir, on va descendre du bas Donc c'est un site qui s'appelle sky.lea.mo. Sky je vous mettrai mon profil dans la description si vous voulez aller voir tous mes talismans. Vous pouvez voir les talismans que vous avez, s'il vous en manque ou quoi. Euh, vos pets, vos inventaires comme vous pouvez voir ici. Mais nous ce qui nous intéresse c'est juste ici, donc les slayers. Donc on peut voir exactement combien on a dépensé de slayers. Donc comme on peut voir, j'ai dépensé un total de, 9, euh, de 999 millions... Euh, non, attends, je sais même pas comment dire. 999 millions 966 200 coins dans les zombies et 9 million, 999 millions 964 et 100 coins dans les spiders et 39 millions 936 et 200 dollars dans les loups. Donc on peut voir que... ouch, ça fait mal. Est-ce que je vais faire les loups encore une fois je sais pas si on va faire les loups en vrai, les gars. On va... Je sais pas, je sais pas encore. Faut savoir qu'avec euh, tout ça, ça nous a quand même placé pas mal. Donc 89ème dans les, euh, les spiders, c'est-à-dire qu'il y a 89 joueurs qui sont spiders niveau 9 et plus. Euh, donc les spiders, ça sert à rien de les, les farmer après le niveau 9. Par exemple, les zombies, c'est super intéressant. C'est pour ça que je suis seulement 144. C'est parce que les zombies, ça les développe super vite, les pets. Euh, vu que c'est celui qui donne le plus d'XP, mais le moins bon de loot. Comme on, on peut voir, euh, si on fait loot rêve, euh, j'en ai fait euh, 766, euh, et pourtant, regardez, j'en ai pas fait vraiment beaucoup de profit. On peut voir, 4 side blades, ouais, ça c'était bon. Les, re, les runes, les revenants, enfin, c'est pas aussi profitable que les Tarantulas. Si on regarde les Tarantulas, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les Tarantulas, on a euh, 92 millions de l'estimé de value des loots qu'on a fait, c'est 92 millions, comparativement à 86 millions. Donc, on aurait seulement perdu 22 millions sur les revenants et 8 millions sur les tarantules. Or, c'est totalement faux parce que c'est pas les bons prix. On va pas se mentir, les gars, c'est pas les bons prix. Les deux digestés de mosquito que j'ai eu, ils se sont vendus une à 15 000 et l'autre, j'ai crafté un de mosquito qui s'est vendu à 30 millions. Les fly j'en ai eu seulement deux et les deux sont vendus à 500 000. Les tarantulats à talusement, j'en ai eu quatre. Les quatre se sont vendus à environ 5 millions. Euh, Spider Catalyst, Ben et les Bite Runes et tout ça, ça ça vaut pas grand-chose. Mais ça, on calcule ici. Les Prestine Runes, ça vaut rien. La Full Flèche, c'est 240 x euh, 25 000. Donc ça, ça fait un peu de thunes. Mais sinon, le reste, tout ça ici, la Billette Horror, Revenant Catalyst, Snake Rune et euh, Smite, ça vaut rien. La, la Sideblade, elle vaut 14 millions, 15 millions. Donc ouais vraiment, c'est très difficile de se faire du profit maintenant sur les Slayers. Avant, c'était plutôt simple. Mais maintenant, c'est rendu trop difficile. Comme vous le savez... Euh, Peut-être j'ai, euh, à force de faire, j'avais récolté pas mal de silks, j'ai juste acheté le silex au shop euh, J'ai envie de me faire un Bow. c'est le seul item que j'ai jamais, jamais gardé Donc j'ai la overflux, la sideblade, mais j'ai pas le Bow. Donc je pense qu'on va parier sur un mosqui mosquitobo les gars On va parier euh, nos cooldown on va se retirer genre euh, ouais, 15 millions je pense qu'on va se parier sur une petite digestée de mosquito. Donc, il y en a une qui termine bientôt ou pas euh, 16 minutes, ça fait combien 16 millions, ça fait un peu cher quand même. 14 millions, 13 millions... Il n'y en a pas un autre qui termine bientôt. C'est en 6 heures. Elle, on va mettre à 14 millions, tiens. Voilà. Donc, 14 millions sur une digestée de mosquito. En espérant que, euh... qu'on soit chanceux et qu'on euh, l'aille. Sinon, c'est pas très grave. Il nous reste encore 300 millions. Et puis, voilà. Ouais, euh, je vais faire la même chose quand je vais vous... Euh... Je vais sûrement vous refaire une vidéo quand je vais passer au, euh, au, au, au loup. Les loups, ça peut être intéressant parce que si on drop le capaciteur, je crois que le capaciteur, il vaut encore euh, de l'argent. Donc je crois qu'il était ici. Dédi... Ouais, il vaut encore 60 millions. Ah ouais, ok, je pensais pas que ça valait encore autant. Je l'ai réparé peut-être pour un 40 millions. Ok, ben 50 millions, 60 millions, putain, ok, bon on va farmer les loups les gars, on va essayer de passer niveau 9 de loup et en même temps, ben essayer de drop des capaciteurs, donc comme vous pouvez me voir, le Sven, euh, j'en ai fait 0, le seul truc que j'ai mis, j'en ai, ai fait 0, mais j'ai mis mes loups que j'ai eu, donc j'ai eu un Overflux, j'ai eu 3 Grizzly Bait, 3 Coutune Rune et 2 Red claw Hog, donc euh, c'est mes loots que j'avais euh, fait avant. Mais depuis que j'ai le mod, j'en ai fait zéro Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur le mod. Il est plutôt euh, intéressant. Ça s'appelle Skyblock Extra. Vous pouvez voir les skills et les tout des gens aussi dans le chat. Il y a plein de trucs regardez, Comme par exemple, skill icons. Là, je peux voir tous mes minions, tous mes farming niveau et tout. Il y a plein de commandes. On peut voir les, les loot. On peut voir le, les pets des gens. Donc, slash pet, par exemple, pet icons. Vous allez pouvoir voir mes pets. Euh, donc là, on peut voir tous les pets que j'ai. On peut voir... Il y a plein de trucs qui sont intéressants avec ce... Ce jeune Guy, euh, on peut voir les banques et tout, enfin bref. Donc, dites-moi si vous êtes intéressé à avoir une vidéo présentation du mod, je pourrais en faire une dès que possible. Et puis voilà, on se retrouve les amis bah, pour une nouvelle vidéo dès que possible. Euh, donjon, euh, s'il vous plaît, bientôt, parce qu'on se fait vraiment chier. Euh, et puis voilà, c'est comme ça que j'ai dépensé 200 millions euh, dans le vide, quoi. <rire> Bisous les amis, merci d'avoir écouté.